Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo suite, un petit peu annexe de ma vidéo de présentation sur le chaos. Tout simplement pourquoi j'ai décidé d'en faire une suite, c'est que ça venait dans le même dans le même édit, dans la même idée, pardon, dans le même esprit, tout simplement parce que euh, je voulais pas allonger la première vidéo et surtout, surtout la plus grosse peur. En discutant un petit peu avec mon comparse Vanessa, on enfin, il on s'est enfin très intelligemment suggéré j'avoue que j'avais un peu peur de placer je savais pas trop où placer cet endroit et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu compliqué peut-être pour des personnes qui découvraient les dieux du chaos euh, de partir en analyse justement en analogie complète entre les quatre cavaliers de l'apocalypse et les quatre dieux donc c'est pour ça que j'ai ouvert la porte sans trop rentrer dedans et je me suis dit que je trouvais ça super intéressant donc je me suis dit que j'allais euh, en faire du coup une deuxième partie en revenant justement sur cette analogie qui existe entre les quatre dieux du chaos et les quatre cavaliers de l'apocalypse il y a... alors... Je vous avoue que je n'ai pas été dans mes... J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas été dans les recherches pures, parce que ça remonte aux années 80, au début des années 80, les principes du chaos, euh, avec euh, tout simplement l'inspiration. Euh, et c'est vrai que bah, je n'ai pas forcément trouvé d'interview et autres, corroborant euh, parfaitement ce que je dis, en mode « bah Oui, euh, c'est pas... » Mais il y a de grandes chances pour... Enfin, euh, on, on sait que les, les créateurs de, de Warhammer et Warhammer Court euh, se sont inspirés de plein de choses. Et il est... y a... Il y a de fortes chances que les quatre cavaliers de l'Apocalypse ont inspiré pour justement les, les, les dieux du chaos parce qu'à certains moments, ça crève, ça crève l'écran, quoi, ça crève les yeux, les, les, les points on va dire de similarité. Donc c'est pour ça que je voulais en faire une, une vidéo à part et donc on va pouvoir attaquer, attaquer cette compa, ce comparatif justement entre les quatre grandes figures du chaos et justement les cavaliers de l'Apocalypse. Donc on va commencer par le plus facile je dirais puisque euh, c'est cornes cornes encore une fois hein, qui en tant que dieu est assez simple euh, pour commencer à la compréhension je dirais des, des dieux du chaos mais aussi euh, dans son analogie au cavalier de l'apocalypse parce que le cavalier euh, de la guerre c'est quand même le plus simple à dépeindre puisque bah, il, est, euh, il est déjà, sa couleur c'est le rouge, son cheval est rouge et il est censé, euh, pourquoi porte-t-il cette couleur C'est tout simplement évidemment pour représenter le sang qui est versé lors des conflits, lors des combats. Et justement, d'ailleurs la couleur rouge est également associée au sang mais aussi au feu et le feu de la guerre, l'embrasement le, de la guerre, etc. On a énormément de, de, de, je dirais, de synonymes par rapport à la guerre, justement, ou même de, de métaphores par rapport à la guerre, le feu, le feu dans ton cœur, etc., pour la rage et autres. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'aussi, euh, il faut savoir que bah, les quatre cahiers de l'Apocalypse, c'est euh, même... Enfin, on va dire, c'est la Bible, etc. C'est même le début. Et du coup, c'est sous la période de l'Antiquité. Donc, il y a des symboliques de l'Antiquité. Et l'épée à l'Antiquité est un des symboles, bien sûr, de, qui représente la guerre. Et pour le coup, eh bien, euh, le, le cavalier, tout simplement, de la guerre, guerre, donc le cavalier de l'Apocalypse, eh bien, porte cette épée. Alors, c'est vrai que Corn, on a souvent tendance à le dépeindre avec une hache, hein, comme je voulais. Euh, affiché ici puisque bah, après aussi on... c'est pas vraiment l'antiquité mais on parle de la hache de guerre et souvent la hache est une arme employée pour la guerre bien entendu et pour les décapitations et autres mais le principe donc pour aussi verser le sang mais le principe aussi les exécutions <rire> et le principe justement c'est aussi de rappeler que l'épée reste une arme bien entendu associée aussi à corne euh, je pense notamment à l'un de ces démons le démon mineur que sont les, les démons mineurs que sont les sanguinaires, les sanguinaires qui sont tout simplement les, les démons de corne les plus répandus. Alors il est vrai qu'il y a eu à la V6, il y a eu des sanguinaires qui étaient avec, euh, symbolisés avec une hache, représentés avec une hache et c'est d'ailleurs hum, personnellement mes, <rire> mes sanguinaires préférés, mais pendant très longtemps, V4 et même avant et ensuite plus tard et actuellement, les sanguinaires de cornes sont représentés et d'ailleurs seront représentés dans Total War Warhammer 3 avec une épée enflammée, donc une épée rouge de feu. Donc ça c'est intéressant, et les sanguinaires bien sûr sont en rouge. Donc ça c'est assez intéressant, puisque on a encore une fois cette représentation similaire à la représentation biblique du cavalier euh, guerre. Et en plus de ça, bah, voilà. euh, c'est celui qui amène la fureur dans son sillage, euh, les montagnes de crâne, les rivières de sang, ça correspond euh, parfaitement à la guerre sous sa forme la plus abominable. Puisqu'il faut, faut quand même rappeler, hein, avant, pour ma transition, que chaque cavalier de l'apocalypse est censé amener la mort hein. ne soyons euh, rappelons le puisque justement on va attaquer le deuxième cavalier qui est aussi euh, je dirais un peu plus compliqué mais qui reste assez simple à dépeindre c'est le cavalier euh, de la mort le cavalier qu'on connaît sous le nom de mort le cavalier justement qui amène la mort dans son sillage et comme je viens de vous le dire en fait les quatre cavaliers de l'apocalypse sont censés amener la mort d'une manière différente et c'est pour ça que il faut revenir vraiment aux origines justement euh, bibliques du cavalier mort, puisque euh, mort, on a même d'ailleurs par exemple si vous avez joué à Darksiders c'est à d'autres univers. Euh, généralement mort est vraiment associé au, à la mort, euh, mort vivant, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, bah mort en grec c'est Thanatos. Thanatos c'est un terme que vous connaissez, puisque dans plein d'univers, généralement Thanatos est une sorte de dieu, une sorte d'ange de la mort, tout ça tout ça. Mais en fait, Thanatos, c'est un mot grec qui a deux significations, à la fois mort et à la fois peste, pestilence. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce que euh, d'ailleurs, mort, hein, sans, sans essayer d'aller dans la, dans la, la surinterprétation ou autre, son cheval est d'une couleur verte, livide, pâle. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est très associé justement aux épidémies, à la maladie. Et il serait du coup au terme de, de signification, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent cavalier, euh, quand vous faites des recherches sur le cavalier mort, vous voyez souvent cavalier mort ou épidémie ou cavalier peste. Donc il est très associé à la mort par les épidémies, par les maladies. Et il serait du coup plutôt le vecteur d'épidémies généralisées, hein, dévastatrices qui, euh, qui se produisent à grande échelle. Tous les cavaliers justement, euh, encore une fois, amènent la mort et lui ce serait euh, par les maladies. Donc... Bien sûr, on peut aussi un petit peu l'associer Nurgle, euh, évidemment, hein, en tant que, que, que dieu des épidémies et de la ruine aussi, de la mort, de, de, de cette manière. Enfin, En gros, quand, je, quand on, on dépeint un Nurgle, il y a une seule voie, c'est celle qui amène à la mort et à la décomposition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la décomposition est aussi associée à, <rire> à mort, Enfin, en tout cas le, le cavalier de l'Apocalypse. Alors bien sûr, par contre, un autre point où Nurgle, est, et, Nurgle a un, gagne un autre point, c'est la famine, dans le sens stricto sensu, la famine, à savoir tout simplement le, le, le, le fait que bah oui les épidémies euh, ravagent les terres, etc., sachant que Nurgle amène aussi des virus, des bactéries et autres, et du coup, il ravage les récoltes, et donc il crée, euh, bien sûr, une famine qui va créer les épidémies. Donc, à ce niveau-là, il est vrai que euh, on pourrait aussi un petit peu l'associer à la famine, dans le sens vraiment strict du terme. Mais on va, y revoir, on va y revenir après, la famine, ça représente aussi un autre dieu. Troisième, euh, troisième divinité, là j'ai fait les deux premières, on va attaquer des plus simples aux plus compliqués à interpréter. Hein. Et pour le coup, la troisième, et je pense encore, même si elle est plus compliquée à, à dépeindre, elle reste, je pense, vous verrez, assez euh, similaire, puisque euh, c'est le cavalier de la conquête. Alors... Normalement, dans l'ordre biblique, le premier cavalier c'est conquête, deuxième c'est euh, la guerre, troisième famine, quatrième mort ou pestilence. L en l'occurrence, je vous ai pas dépeint comme ça, je vous ai dépeint du plus évident au moins évident. Le troisième, moins euh, le troisième plus évident c'est conquête, et euh, souvent conquête est mal interprétée. Alors conquête est déjà représentée avec un arc, euh, normalement, puisque c'est un, un cavalier qui est vêtu de blanc. Qui est le premier cavalier de l'Apocalypse, possédant un arc, une couronne de roi, et donc voilà, le cheval est blanc, etc., immaculé. Donc, ce cavalier est celui qui pose le plus de problèmes, généralement chez les analystes, on va dire, de tout ce qui est biblique et des, de, de, tout au long de l'histoire, puisque bah, c'est vrai que c'est, euh, il, est, il est assez contradictoire ce cavalier puisqu'il est représenté de manière positive, et pourtant c'est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc il y a pas mal d'interprétations différentes, mais quand on s'y penche un petit peu euh, et que, enfin, la logique veut que ça reste donc encore une fois un cavalier de l'apocalypse qui amène aussi la mort et il est souvent dépeint justement dans ce vin enfin, il est souvent dépeint comme étant un petit peu euh, synonyme de l'antéchrist celui qui vient se fait passer euh, pour le, le fils de dieu en gros et serait celui qui sauverait euh, les âmes etc etc donc le blanc représentant justement l'innocence la pureté euh, la couronne de roi pour montrer qu'il est la légitimité etc et en fait eh bien il serait tout simplement la conquête à la fois physique avec l'arc et la conquête donc physique on va conquérir pour au nom de faux idéaux et voilà justement aussi la conquête morale il essaye de gagner le cœur des gens pour mieux les retourner, on va dire, pour mieux les retourner, pour mieux amener la damnation, la destruction. Et ça, à ce niveau-là, c'est très très intéressant parce que ça représente, je trouve, parfaitement Slanesh. Même si effectivement c'est un peu plus loin, un peu plus compliqué, Slanesh est souvent représenté par, les, par deux couleurs, le blanc et le rose. Et au final, Slanesh, c'est vraiment ça. C'est celui qui amène, qui a deux visages. Celui qui est un visage très propre, très parfait, très... Celui qui, qui, qui je dirais, transcende le magnifique. Et pourtant, quand on enlève le masque, on voit l'immondice qu'il représente et la damnation et la destruction qu'il amène par justement cette obsession, par cette, par cette obsession permanente de la, de la perfection et qui va complètement, euh, qui va paver tout simplement le chemin de la damnation euh, de ceux qui euh, empruntent cette voie. Donc c'est assez intéressant, sachant que je ne vous ai pas mis cette image parce que là on avait vraiment le cavalier le champion euh, de Slanesh mais plus récemment des figurines de Slanesh représentées euh, comme cavaliers ont des arcs et d'ailleurs j'ai toujours trouvé ça un peu étrange que Slanesh ne soit pas plutôt représenté avec un arc puisque l'arc est souvent synonyme d'art euh, militaire et etc et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que dans la bible l'arc est rarement représenté comme une bonne chose. C'est plutôt, euh, plutôt négatif, les allusions. Quand il y a un arc, généralement, c'est assez négatif. Donc, c'est intéressant aussi que... Il est que le cavalier de la conquête soit représenté avec un arc. Donc, je trouve que ça représente parfaitement... Enfin, ça représente très bien, au final, euh, Slanesh. Ce cavalier de la conquête. Euh, alors, aussi un autre point, comme on parle du, de l'antéchrist, c'est vrai que euh, Slaanesh est également le dernier dieu du Panthéon euh, chaotique. Il est le plus jeune. Euh, les trois autres dieux sont là depuis bien plus longtemps. Et que ce soit dans Warhammer Battle ou dans Warhammer 40.000, Slaanesh est le dernier arrivé. D'ailleurs, dans, dans euh, Warhammer 40.000, c'est la chute de l'Empire Eldar les elfes en gros de, de, de l'espace qui euh, va et le, le fait que leur civilisation commence à partir dans la débauche et dans l'hédonisme va engendrer la création de Slanesh mais à côté de ça, ce qui est intéressant c'est que dans Warhammer Battle il est dit que le quatrième dieu était Malal et euh, Malal ensuite a été déchu, d'où son titre hein, Malal le déchu et du coup derrière le dernier dieu à être euh, à avoir euh, vu le jour dans les quatre divinités majeures c'est Slanesh, et ça c'est intéressant aussi puisque il représente pourtant vous allez me dire, mais oui mais le cavalier de la conquête tu l'as dit, c'est le premier cavalier mais ce qui est intéressant c'est qu'au final euh, même si c'est le dernier arrivé, Slanesh est celui qui a eu une courbe de progression, une courbe de montée assez exponentielle et il est justement celui qui possède probablement le plus d'apôtres, le plus de, de cultistes lors des civilisations mortelles. Alors bien sûr, c'est vrai qu'au sein de, par exemple, de l'Empire dans, dans Warhammer Battle, bah, c'est vrai est même l'Imperium dans, dans 40 000, il a beaucoup de partisans. Mais l'intérêt aussi, Slanesh est l'un des rares dieux où on le voit, euh, je dirais, pluriracial. Il, il est présent dans plusieurs races. Notamment, que ce soit dans Battle ou dans 40 000, très présent dans les civilisations elfiques. Donc au final, il, malgré tout, contrairement à d'autres, il reste assez présent dans... Pour toutes les races. Donc, c'est à la fois ironique, je dirais, qu'il soit dépeint comme le premier cavalier et aussi en même temps le dernier, puisque ça correspond. Enfin, pour le coup, Conquête, lui, n'est jamais représenté comme dernier, mais en tout cas, pour Slanesh, c'est assez intéressant. À la fois le dernier, mais le premier euh, auquel les mortels sont confrontés. Puisqu'il représente, encore une fois, en plus, il touche énormément, que ce soit. Euh, la... C'est l'obsession, la passion, l'excès. Le, le, L'excès de toute chose, l'excès de, de, de, de nourriture, l'excès de violence, enfin même, même pour la violence, hein, pour la guerre, c'est vrai qu'on pense à Corne, l'excès de violence, mais euh, l'excès de, de, de, de, de conquête militaire, de vouloir être le meilleur, etc., représente aussi très bien cela neige. On a ensuite le plus compliqué euh, à mettre en, en place, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses, mais là je, je, je conçois tout à fait que. Contrairement à Slanesh, où je pense que c'est assez quand même transparent, pour Zinch, il est vrai que le dieu du changement, le dieu, le dieu des, des complots et autres, c'est vrai que c'est plus délicat et je conçois tout à fait que vous ne soyez pas forcément d'accord avec cette image, cette vision que je vais, vous, je vais essayer de dépeindre. Puisque le cavalier Famine, donc le troisième cavalier de l'Apocalypse, pour, pour le coup c'est... Un petit peu plus sujet interprétation. Famine est repré. Alors bien sûr famine on, on, on pense tout plus à Nurgle directement. Je pense que pour beaucoup vous allez dire famine égale Nurgle, puisque bah, c'est les maladies qui amènent la famine, et inversement d'ailleurs la famine qui amène la maladie. Pour ça d'ailleurs que dans la Bible, famine est avant, ma... avant maladie. Mais.. Il y a quand même quelque chose de très important. Famine a un cheval noir. Bon pour le coup le cheval noir là je l'ai même pas cherché à interpréter. Euh, le noir étant représenté très une couleur très représentative du chaos. Mais pour le coup c'est vrai que euh, Zinch est connu pour ses couleurs vives le bleu le doré le feu etc. Donc bon c'est vrai que là dessus le, le cheval noir bon c est, c est, ça passe comme ça passe pas hein, c'est le cheveu bon, du chaos donc là dessus il n'y a pas trop de, de différence. Par contre ce qui est très intéressant c'est la symbolique de Famine. Famine est dépeint avec une balance. Et la balance, c'est quelque chose de très intéressant et de très important à l'Antiquité, et même aujourd'hui dans notre civilisation actuelle, la balance, c'est euh, tout, enfin, tout simplement un objet qui a une symbolique très forte, notamment lié à l'ordre et la justice. Ça, c'est très très très important. Quand vous allez dans un tribunal où vous travaillez un petit peu, euh, enfin vous voyez euh, des séries et autres, la justice est représentée par une balance. Et d'ailleurs aussi, le, la justice est aveugle. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est également, donc euh, d'un point de vue, euh, défi en termes de définition dans la justice, la balance est également un, une symbolique où il faut essayer d'apporter tout simplement un équilibre entre et essayer de trouver un apaisement dans les intérêts mutuels des différentes parties. Et du coup, trouver un consensus dans un conflit. Et ça c'est très intéressant parce que dans la Bible justement, dans le cavalier de l'Apocalypse famine, arrive avec une balance déséquilibrée, une balance qui n'est plus à l'équilibre. Et ça c'est très intéressant parce que également à l'Antiquité, la balance est utilisée dans la pesée de l'âme pour savoir où va être destinée l'âme des défunts dans différentes, religions, dans différentes religions justement, polythéistes notamment chez les égyptiens et autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est aussi la destinée de l'âme. Où va aller l'âme Et la balance sert également à, à l'Antiquité, est une grosse symbolique pour famine justement, euh, de, elle sert à la pesée euh, des denrées alimentaires, notamment les céréales, le vin, l'huile, etc. Et justement, famine arrive avec une balance déséquilibrée, ce qui va créer un désordre social. Tout le monde n'aura plus accès à la nourriture, etc., etc. Et quand on y réfléchit, même si c'est vrai que c'est un peu plus lointain, au final, cette balance déséquilibrée, euh, ce, du coup, cet ordre, ce désordre, puisque la balance n'est plus équilibrée, elle crée le désordre, elle crée l'injustice, elle, elle ne cherche plus l'apaisement des intérêts dans un conflit, mais au contraire, elle cherche... À le, je dirais de, elle sert de combustible pour créer de nouveaux conflits. La pesée des âmes et de la destinée, du coup, change. On ne sait pas vraiment où elle va. Et à ce niveau-là, euh, également, le fait que, eh bien, quand elle sert de, de, de, de mesure, de poids, enfin, de mesure, justement, des euh, valeurs économiques pour, la, pour les denrées alimentaires, eh bien, elle crée le désordre social. Elle va en, engendrer des conflits. Elle va, elle va organiser une instabilité euh, sociétale. Parce que c'est même plus social, c'est sociétal, puisqu'elle va s'inscrire sur un problème de longue durée. Donc ça, c'est très intéressant, parce que quand on va là-dedans, eh bien justement, on, va, on voit beaucoup plus une symbolique liée à qui va être le grand instigateur, celui qui va perturber les choses, qui va euh, justement provoquer le changement à la fois physique, sociétale du coup aussi, mais également morale. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et en plus, j'ai envie d'aller encore plus loin. La justice est représentée comme aveugle, Dzinsh est représenté avec des milliers d'yeux. De et on sait qu'il est également celui de la, la destinée, etc. Donc je, je trouve qu'il y a quand même des échos. Même si bien sûr, je pense que certains d'entre vous, et peut-être dans les commentaires, vous allez en parler en disant, ah mais non, c'est que tu vas trop loin, tout ça, tout ça. Je pense quand même faut pas oublier que les dieux du chaos c'est extrêmement symbolique. Alors certes, c'est le cavalier où il y a je pense beaucoup plus de d'opposition et on peut on peut ne pas être d'accord mais il y a quand même le Warhammer a énormément de symbolique et notamment surtout dans le chaos, le chaos représente énormément de choses et à ce niveau-là, je trouve quand même que ça coïncide avec Zinch. Ça coïncide avec Zinch mais plutôt dans les dans les dans les métaphores et dans dans, dans ce que dans on va dire dans un dans un raisonnement un peu plus profond que purement Famine au sens stricto sensu. Donc voilà, j'espère que... Bah, N'hésitez pas à me donner vos impressions concernant mon l'imagerie que je, que je peux dépeindre entre Zinch et Famine, bien entendu. Mais de manière plus générale, le chaos universel, comme je vous en ai parlé, le chaos... Euh, le, le chevalier noir, en gros. Euh, et le chaos universel est très souvent représenté justement par un, un cavalier noir, par un chevalier noir. Et ça, c'est intéressant parce que, en plus d'être... Voilà, d'être le représentation de... de dirais du mythe arthurien on a toujours et là vous voyez c'est le codex de chaos enfin c'est le livre d'armée du chaos euh, de la v4 hein, donc ça remonte au début des années 90 mais même avant le chaos a quasiment toujours été représenté par un chevalier noir et ce qui est assez intéressant c'est que bah, justement ce chevalier étant assimilé on va dire au chaos universel le chaos universel qui je le rappelle est l'union des quatre dieux ou en tout cas en tout cas c'est tout simplement les apôtres, enfin les apôtres noirs du chaos qui euh, révèrent les quatre dieux en même temps et euh, à la même échelle. Donc le cavalier noir, c'est tout simplement celui qui représente le chaos universel, les quatre divinités. Donc un petit peu le cavalier justement de l'apocalypse. Et ce cavalier de la V4 est probablement celui d'ailleurs qui a inspiré euh, Archaon. Aska Archaon qui est le grand champion, euh, l'élu des dieux, le champion du chaos, et tout simplement celui qu'on appelle le seigneur de la fin des temps, euh, qui serait justement le cavalier ultime, euh, celui qui finalement représente les quatre cavaliers de l'apocalypse en un seul et qui f... en plus parviendra euh, dans l'histoire de Warhammer Battle ou Warhammer Fantasy, hein, vous l'appelez comme vous voulez, euh, qui finalement parviendra à détruire le, le monde tel qu'on le connaît et donc qui sera bien euh, comme son titre l'indique qui sera bien celui qui amène la fin des temps donc voilà je, je voulais vous en faire une petite vidéo à part j'espère que euh, ça vous plaira je veux, comme vous le voyez bah, si j'avais dû le faire en détail sur l'autre vidéo euh, j'en avais pour une heure donc j'ai voulu diviser ça en deux vidéos j'espère que ça vous ça vous intéressera n'hésitez pas si vous, êtes, si vous avez des visions qui sont pas forcément euh, d'accord enfin qui sont pas euh, forcément les mêmes que moi bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire J'espère en tout cas que ça vous aura plu, euh, cette petite euh, analyse, cette petite analogie, justement. Et euh, après, bien sûr, hein, euh, les dieux du chaos sont, représentent aussi pas mal de choses. Là, par exemple, je n'ai pas parlé du fait que Nurgle représente aussi la vie, euh, que Slanesh est une muse. Bah, pour le coup, euh, en tant que conquête il est justement une muse et une, une inspiration. Pour le coup, Slanesh, ça marche, en plus. Mais euh, pour les autres dieux, y a, bien sûr, les dieux du chaos représentent d'autres facettes. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, je trouve, avec les, la thématique du chaos, puisque les dieux ont... De multiples visages, il représente plusieurs choses, donc voilà. J'espère que, euh, à la fois, des du positif et du négatif, mais surtout du négatif, puisque l'intérêt c'est que, même dans le positif, ça amène la ruine, ça reste le chaos. Donc voilà, j'espère que euh, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est pas à partager autour de vous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus. On se retrouve encore une fois, Mortel. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux. Tu peux suivre le cavalier noir sur Twitter et Facebook. Moi je retourne lui servir de mon cul. En toi, Mortel.